Salut gang, euh, vidéo rapide euh, cette semaine. Euh, cinquième semaine de floraison terminée. Tout s'est bien passé à part un petit problème. J'ai vraiment eu là, euh, la chienne. Euh, J'ai eu la moitié de mes plants que les cocottes sont comm Ils ont commencé à devenir toutes molles. Puis toutes mes cocottes sont habituellement là, très dures. Il manquait d'eau. Il manquait euh, de nutriments, d'eau. Donc je les ai nourris. Les cocottes sont devenues très dures. Donc, on va faire un petit tour de table, voici là les deux couches-couches DNA génétique avec les poils inclus, il y en a, il y en a, donc ici j'ai un autre petit couche-couche, ici j'ai un boba couche CBD, oh que du poil, oh que du poil, Ici, on a le zombie Skittles. aller voir sur mon Instagram, encore une fois. Il y a des photos là, mises à jour. White Widow Super Skunk. Toujours avec les poils de chat inclus. Ici, dans le fond, on a un Purps. Toujours avec les poils inclus. Il n'y en aura pas de poils à la deuxième gros, je vous le garantis. Ici dans le fond on a un autre Boba CBD. On a du fun, non? Ici, on est rendu là, c'est mon préféré maintenant. C'est le Gorios Gedos numéro 1. Le fameux Sativa. Il est vraiment très très très appétissant. Même avec les poils de chat. Dans le fond, on a un Purps. Et le Gorios Giddles Skittles Giddles numéro 2. Donc les deux Gorios Giddles là, euh, je capote dessus. Ils sentent pas beaucoup par contre. J'ai l'impression qu'ils s'en vont vers un petit goût gazi sucré. Donc euh, ça va être intéressant. Pour ce qui est des euh, couche couches ici, là, je les connais très bien, c'est très très bon, couche-couche. Les deux boba CBD, il y en a un qui s'en va vers un bon boba-couche, un petit goû qu'on aime. L'autre, je ne suis pas certain qu'il s'en va vers ça, là. on va attendre à la fin, peut-être qu'il va y avoir une petite euh, tournure des événements. Euh, le Zombies Girls, euh, lui aussi, un genre de qui s'en va avec un petit peu de sucré. Donc citronné sucré un peu en ce moment pour le Zombies Goodles. Le White Widow Super Skunk euh, Je ne l'aime pas trop trop jusqu'à présent. Peut-être qu'il va y avoir des changements. Pour ce qui est des perps. Pour ce qui est des il y en a un qui goûte le raisin. Euh, très facile à reconnaître. C'est avec. Euh, à comparer. On peut comparer ça maintenant avec le purple chitral, le style raisin, purple chitral, ou peut-être euh, shishkaberry de namasté. Pour ce qui est de l'eau de il goûte pas le raisin, il s'en va un peu vers la lavande. Donc euh, c'est vraiment pas mon style d'arôme. Donc euh, ça termine la vidéo. Je voulais juste là. Euh, le plus important de cette semaine, c'est quand les cocottes deviennent molles, c'est vraiment là, parce qu'il manque un manque d'eau. Donc, je les ai nourris, et euh, 3, 3, 2, 3 heures plus tard, là, tu vois déjà la différence, tes cocottes deviennent très dures. Alright, la gang, je vous êtes là-dessus. Toujours avec ma SF-4000 de Spider-Farmer! Ciao, gang!